Dans cette vidéo, nous allons rappeler du vocabulaire autour de la notion de divisibilité, ainsi que les six critères de divisibilité à connaître au collège, et dont l'utilisation sera illustrée à travers quelques exemples. Rappelons dans un premier temps comment s'utilise l'expression « est divisible par ». Dire que le nombre 28 est divisible par 7 signifie que dans la division euclidienne de 28 par 7, le reste est nul. Effectivement, nous savons que 28 c'est 4 fois 7. Il n'y a donc pas de reste si on fait 28 divisé par 7, cela donne 4 exactement. On peut remarquer immédiatement que l'expression 28 est un multiple de 7 et synonyme de l'expression initiale. En langage courant, on pourrait aussi dire que 28 est dans la table de 7. Regardons maintenant si le nombre 68 est divisible par 7. Comme 68 est compris entre 7 fois 9 qui vaut 63 et 7 x 10, vaut 70, alors le reste de la division euclidienne de 68 par 7 n'est pas nul, et c'est même 5. Autrement dit, 68 n'est pas divisible par 7. Dans un second temps, rappelons les principaux critères de divisibilité. En voici un premier. Un entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair. Illustrons-le par un exemple. Parmi la liste de nombres suivantes, quels sont ceux qui sont divisibles par 2 1230 l'est car son chiffre des unités est 0. 4567 ne l'est pas car son chiffre des unités est 7, qui est impair. 3456 l'est car son chiffre des unités 6 est pair. Et enfin 135 n'est pas divisible par 2 car son chiffre des unités est 5, qui est impair. Voici un deuxième critère de divisibilité. Un entier est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Dans notre liste d'un entier, il est aisé de voir que seuls 1230 et 135 sont divisibles par 5, car leur chiffre des unités est respectivement 0 et 5. Troisième critère. Un entier est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0. Dans notre exemple, seul 1230 répond à cette contrainte. C'est donc le seul entier divisible par 10. On peut par ailleurs rapidement vérifier que 1230, c'est 10 fois 123. Voici le quatrième critère. Un entier est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est dans la table de 4. Pour 1230, le nombre formé par ces deux derniers chiffres est 30. Or, 30 n'est pas dans la table de 4, donc 1230 ne l'est pas non plus. Pour 4567, le nombre formé par ces deux derniers chiffres est 67. Or, 67 n'est pas dans la table de 4, donc 4567 non plus. Pour 3456, le nombre formé par les deux derniers chiffres est 56. Or, 56 est dans la table de 4. Donc 3456 est divisible par 4. Enfin, pour 135, le nombre formé par les deux derniers chiffres est 35. Or, 35 n'est pas dans la table de 4, donc 135 n'est pas divisible par 4. On remarque que pour ce critère, c'est la connaissance des multiples de 4 inférieurs à 100 qui est importante. En voici la liste. Les tables de multiplication permettent de connaître les 10 premiers. Et voici d'autres repères. 52, c'est 4 fois 13. Pour vous, en, pour vous en souvenir, pensez au jeu de cartes comportant 52 cartes en 4 familles de 13 cartes. Un autre repère, c'est 60. 60, c'est la pendule. 60 minutes, c'est 4 fois 15 minutes, 4 quarts d'heure. Ensuite, 80, c'est le français qui nous le dit. 80, c'est 4 fois 20. Et enfin, il y a 100. 100 qui est égal à 4 fois 25. Pour les autres, il suffit de compter de proche en proche. Pour notre deuxième exemple, on avait le nombre 67. Et si on pense à la pendule, on sait que 60 est dans la table de 4. Alors 60 plus 4 qui vaut 64 l'est aussi. Et 64 plus 4 qui vaut 68 est aussi dans la table de 4. Donc 67 ne l'est pas. Pour notre troisième exemple, 56, on peut penser là au jeu de cartes, partant donc du nombre 52. Donc le nombre 52 plus 4 est aussi dans la table de 4, ce qui confirme le résultat déjà annoncé. Traitons enfin des deux derniers critères de divisibilité en même temps. Un entier est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Et un entier est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est un multiple de 9. On voit qu'il faut effectuer le même travail préalable pour ces deux critères, d'où l'idée de les tester en même temps. Avec notre premier nombre, 1230, si on ajoute ces chiffres, ça donne 6, qui est dans la table de 3, et pas dans celle de 9. Donc 1230 est divisible par 3, mais pas par 9. Avec le deuxième nombre, 4567, on ajoute ces chiffres, ça donne 22 qui n'est ni dans la table de 3, ni dans celle de 9. Donc 4567 n'est ni divisible par 3, ni par 9. Avec le troisième nombre, 3456, la somme de ces chiffres est 18, qui est à la fois dans les tables de 3 et de 9. Donc 3456 est un multiple de 3 et de 9. Enfin, pour 135, la somme de ces chiffres est 9, qui est là aussi à la fois dans les tables de 3 et de 9. Donc 135 est aussi divisible par 3 et par 9. On peut remarquer que tous les entiers divisibles par 9 sont divisibles par 3. Mais attention, tous les entiers divisibles par 3 ne sont pas divisibles par 9. En conclusion, il semble important de signaler que les critères de divisibilité sont des outils fréquemment utilisés en maths, notamment pour les simplifications de fractions et des démonstrations de ces six critères de divisibilité sont présentées dans le cours de classe de 5e intitulé manipuler des fractions aux pages 2 et 3.